Eh, d'ivoire Jamy, la réforme des retraites, il y a trois ans, on l'a mise à la porte, et là elle revient par la fenêtre. Mais alors, tout recommence comme avant Eh bien, pas tout à fait Fred, c'est beaucoup plus simple, comme le montre cette petite maquette. Ils reviennent du coup, nous aussi. Mais cette fois, pas pour des longues explications. Parce que cette réforme, tout le monde le sait qu'elle est injuste pour les carrières longues, pour les carrières hachées, pour les précaires. Tout le monde sait qu'elle sert à financer la baisse des impôts de production, qu'elle transforme ta pré-retraite en combo gagnant chôme du RSA. Tout le monde sait qu'elle est injustifiée d'après le conseil d'orientation des retraites. Bref, c'est la retraite des morts, surtout pour les pauvres. Et il y a tellement de choses moins stupides à faire, genre rendre les gains de productivité au salaire, ou même juste respecter l'égalité homme-femme. Bon, on en passe à des meilleurs. Tout le monde le sait, puisque 80% du pays est contre cette réforme. Ce qu'on a envie de partager avec vous, c'est de l'enthousiasme, parce qu'on a déjà gagné. Bien sûr, on sait, une telle affirmation peut paraître un rien péremptoire, au moment où le corps social démarre à la manivelle, la machine à claque grosse capacité, mais tout de même, on a déjà beaucoup gagné depuis le 2019. Exit la retraite à points et son système individualiste, son point congelable, son plafond à 14% du PIB, fini le calcul sur tout le long de la carrière au lieu des meilleures années, L'opinion publique est tellement avec nous que 51% des sympathisants de gauche sont contre la réforme. Non, non, ça c'est chez les macronistes ce chiffre. Tu déconnes. Non, je te jure. On a gagné du temps. Trois ans, ce sont déjà des dizaines de milliers de retraites préservées. Macron est maintenant dans son deuxième quinquennat. Il marche sur des œufs dans un climat social explosif. Il a même pas osé proposer 65. Nos affiches sont déjà à changer. Et peut-être le plus important, c'est la reformulation de la question. Avec l'ancienne usine à gaz de Manu, l'embrouille était un peu subtile. Qu'est-ce que tu voulais faire Un slogan sur « Non, à la retraite à point, parce que on ne sait pas la valeur du point et c'est moins solidaire pour les carrières ». Non, c'est mort. Là, on est sur un plus de bêtes et méchant, tout le monde a pigé, même Laurent Berger. 15 ans que le Front Syndical n'avait pas été aussi uni. C'est mort, c'est mort, mort, deux ans de ce boulot. Tout ça, on l'a arraché par des manifs, des âgés, des grèves tambourmatants et leurs grosses caisses. Ce qui nous reste à gagner, c'est garder 62 ans. Ok, je simplifie un peu, mais ça serait déjà un bon début. Déjà, expliquer à Manu qu'il va devoir sévèrement calmer sa joie sur les réformes antisociales avec une bonne pédagogie. Ah la pédagogie, le cœur de notre métier et ensuite, il ne tiendra qu'à nous d'aller à 60 ans, d'obtenir une pension vivable, quelle que soit la carrière, une vraie augmentation des salaires, et dans la foulée, d'en finir avec le capitalisme, le patriarcat, le racisme, la photocopieuse du bâtiment C qu'il ne marche jamais Tu vois, Fred, notre plan aussi est simple. Tous dans la rue, échauffe Marcel